Lorsque l'on est sur un internet, pour retourner sur la page d'accueil, on va cliquer sur cette petite maison et ça nous permet de revenir à la page d'accueil. Si on souhaite changer la page d'accueil, on va dans édition, préférences, Général, et ici on peut appeler une, une nouvelle adresse.